on se bat pour soi au début, puis à un moment, on se bat pour, pour la cause. Je ne suis pas sûr qu'un film change un territoire, mais il participe à éveiller les consciences. C'est pas facile et moi, en ce moment, je suis dans l'œil du cyclone et c'est vraiment pas facile. Je ne sais pas si vous avez entendu, je suis paysan. Où ça En Charente-Maritime. C'est mon métier. Et c'est parce que euh, j'ai côtoyé tout ce que vous dénoncez dans le film que j'ai choisi de devenir élu. Ouais. Donc je suis bouleversé, en vérité. Euh, moi je vous ai dit, c'est ce qui m'a conduit à, à faire le choix d'un engagement politique et je voudrais savoir ce qui vous, vous, a, vous a amené à, à vous engager dans, dans, dans cette aventure-là. Ben Moi comme scénariste et metteur en scène du film, probablement la même chose que vous. Les deux raisons que vous évoquez, d'abord on n'en parle pas assez, pas beaucoup, pas suffisamment. Donc c'était l'idée d'en parler un peu plus à travers un média très puissant sur l'émotion, sur l'être humain justement, sur remettre l'être humain au milieu. Et puis après moi, titre perso, c'est une lecture il y a une dizaine d'années qui m'a choqué et qui m'a donné envie de me cultiver un peu plus sur le sujet. Et plus je rentrais dans le sujet, plus j'étais effaré, plus je me disais « les, les gens ne savent pas et, ». Et voilà, ça, ça donne envie d'en parler, tout en faisant un film autour, hein, un grand film, avec des grands acteurs, des grandes actrices, pour raconter une histoire euh, émouvante, mais d'avoir ce sujet de fond très, très fort et très central. Ouais. On s'en est souvent parlé avec Emmanuel, je ne suis pas sûr qu'un film change, change un territoire mais il participe à éveiller les consciences ou à les, garder, à les garder éveillés et sûrement une fois de plus que ce média puissant de, de la culture permet d'avoir une, une discussion, une réflexion, une émotion autour de ce sujet qui est pour le moment effectivement très opaque quand même. Ça reste très opaque ce sujet. C'est un film aussi qui parle de la, vraiment de la raréfaction du bon sens dans, dans nos vies. Est, on est tellement pris dans l'ultralibéralisme qu'on en arrive à des absurdités... Euh, euh, et de remettre un petit peu de bon sens et de, et de discernement dans tout ça. Euh, pour moi, l'espoir, il est là. D'autant que euh, la fin du film se termine par un message ultra émouvant du, du personnage de, de France, joué par Emmanuel Berko, qui s'est complètement engagé dans la cause et qui. Non, mais je crois que c'est un combat qui, qui part. Euh pas d'un drame personnel et, puis, et qui est obligé de s'élargir à quelque chose de plus universel, de plus, plus sociétal. Enfin voilà, on, on se bat pour soi au début, puis à un moment, on se bat pour, pour la cause. C'est plus... Euh, on élargit son, son point de vue. Et je pense que les gens qui trouvent effectivement la force de continuer à s'engager alors que la personne qui était malade n'est plus là, c'est que voilà, la cause est plus grande que le drame personnel. J'ai regardé un peu ce que disent les lobbyistes de, de, de la sortie de ce film. Ah hein. bon, et alors ben, Ils disent que, que, que c'est un film qui, euh, qui continue d'alimenter euh, la peur des pesticides, que, que dans le contexte ukrainien, il ne faut surtout pas renoncer aux pesticides. Et avec le même cynisme et, et la même indécence, euh, la, la, la, la j'ai envie de dire, de, de, de, de, de dire, mais. mais l'économie, l'emploi. Euh, on, on a cette mission divine, il faut nourrir la planète. Et... Oui, parce que je ne sais pas si c'est bien enregistré ça, mais vous avez raison, c'est toujours le, le, le point de vue du, du lobby en général. C'est un prisme très étroit qui, qui tape très fort en disant l'économie, Mais les, ce qui est dit dans le film. Mais, mais si on arrête ça, tant de salaire, oui, mais ce qui doit prévaloir, c'est la vie, la qualité de la vie humaine. On ne peut pas mettre des vies en danger sous prétexte de faire du rendement. Que soit dit en passant, on jette à chaque fin de mois tellement les quotas sont exigeants. Donc c'est de ça dont le, le film se voulait de parler de, de ça, d'un système en général qui dysfonctionne et qu'on cache aux gens. C'est surtout ça, c'était l'aspect mensonger de, de l'affaire, même si... Une fois de plus, les lobbyistes sont loin d'être des imbéciles donc ils disent, ils disent des choses vraies tout, tout comme nous on le dit dans le film et comme vous vous le dites. Simplement eux, il, il y a une petite étroitesse de fenêtre de tir qui fait qu'ils s'appuient sur quelque chose d'assez sensible et euh, qui, qui ne retrace pas toute la, toute la vérité euh, du sujet. Quoi. Enfin, Moi je pense que le, le film il a quand même une vertu au-delà au de, de ses qualités de cinéma et de divertissement, il a quand même une vertu c'est d'informer énormément. Moi, je connaissais presque rien. Enfin, J'entendais parler du glyphosate à la radio, mais à vrai dire, un, lobby, un lobbyiste, pour moi, c'était un, une figurine, c'était abstrait. Et le fait, je trouve, de pouvoir mettre de la chair sur, sur, sur ces choses-là, ça nous permet de, de comprendre beaucoup mieux le système et du coup de pouvoir résister. Parce qu'on ne résiste pas contre des choses abstraites. Et, euh, ah, mais est-ce est qu'il y, est qu y a deux types de, de paysans les pros, en gros, est-ce qu'on peut séparer les paysans en deux je camps dire, Je vais vous dire, je vais essayer de... de... Parce que je suis vraiment ému, hein. je, enfin, ça, je, ça doit se voir. En vérité, il y a les paysans et les exploitants. Moi, je refuse de, de, de, de nommer les choses en faisant référence au verbe exploiter. Moi, j'ai choisi d'être paysan, et pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est même très noble, et je refuse de, de, de, tout, tout, tout ce qui gravite autour de, du, du verbe exploiter, exploitation, exploitant. Je suis un paysan et je coopère avec la vie. Et c'est ça l'alternative aux pesticides. C'est-à-dire que c'est en coopérant avec la vie, en restaurant des écosystèmes en équilibre qu'on en a plus besoin. Le problème, c'est qu'un modèle comme le mien, moi je suis autonome surtout. J'achète que du carburant un peu pour mes tracteurs et de l'électricité, comme tout le monde, et des machines, des tas de ferrailles montées sur quatre pneus que je ne sais pas fabriquer moi-même. Mais je n'achète plus rien. Plus de semences, plus de pesticides, plus d'engrais, je nourris mes animaux avec la production que je fais moi-même, je ressème les graines que j'ai récoltées moi-même. Et donc si tout le monde fait comme ça, Bayer, Limagrin, Cargill, tous ces gens-là n'existent plus. Moi je produis autant qu'eux. Je produis autant qu'eux. Sauf qu'il n'y a pas de pesticides dans les aliments qui sortent de mon alimentation, enfin de l'alimentation que je produis chez moi. Il n'y a pas d'oméga-6 qui, qui inflamme le corps, le corps humain. Il y a des oméga-3 qui sont des anti-inflammatoires du corps humain quand vous buvez du lait, quand vous mangez de la viande. Euh, il voilà. y a des, pro des protéines animales, euh, végétales pardon, pour se substituer aux protéines animales. Et puis il y a des arbres dans les champs euh, qui préservent l'eau, qui préservent le climat, qui préservent la biodiversité. Et parce que j'ai besoin de cette biodiversité pour que mon système fonctionne, pour qu'il soit en équilibre, donc c'est manichéen. Il y a un cercle vicieux, celui des exploitants agricoles, celui de la Fédération nationale du syndicat d'exploitants agricoles, puis il y a les paysans. Le problème, c'est qu'on est moins nombreux. C'est ça que j'allais vous demander. Le problème, c'est un, un sur cinq à peu près. Mais les paysans, ils sont engagés dans un, dans, dans, dans, dans un combat où ils répondent aux attentes sociétales. Ils ont restauré le contrat, le contrat moral avec la société civile. Mais, mais j'ai entendu plein de gens dire euh, Mais il y a 50 ans, ça marchait sans pesticides, pourquoi on ne pourrait pas le refaire aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à ça Qu'est-ce qui a changé de, depuis 50 ans Il y a 50 ans, moi, c'est la génération de mon père. Mon père, il a été agriculteur pendant 50 ans. Et, euh, et quand il est devenu agriculteur, c'était un jeune, hein, il, il rentrait de l'armée juste après la guerre d'Algérie. Il ne voulait pas revivre le métier d'agriculteur de ses parents, avec la pénibilité surtout. Ouais. Et donc là, il y avait plein de promesses autour de la mécanisation, c'était beaucoup moins pénible, autour des pesticides et des engrais de synthèse. Les engrais de synthèse, c'était magique. On mettait de l'engrais, ça poussait tout seul. Et, donc, et, et, et, et du coup, il y avait des revenus. Et, et donc ça sortait les agriculteurs un peu de cette marginalité sociétale où euh, ils, ils, ils vivaient péniblement de leur métier, ils étaient plutôt repliés sur eux-mêmes avec des logiques d'autarcie, d'autonomie. Euh, euh, et donc, du coup, ils sont devenus, euh, ils sont devenus importants. Puis, on les, encore une fois, c'est à ce moment-là qu'on les a investis de cette mission divine. Vous allez nourrir la planète. Il faut que vous produisiez, vous allez nourrir la planète. Et donc, euh, mon père, il a adhéré à tout ça. Sauf que au moment où il, a, où il a fait tout ça, où il a écrasé les, arraché les, drainé les parcelles, euh, mécanisé tout ça avec des grands pulvérisateurs, euh, il ne savait pas tout ce qui allait se produire. Tous les ouais. dégâts, il y avait la, la méconnaissance, donc moi je ne suis pas dans le, dans le propos qui consiste à, à faire culpabiliser les gens, alors à, à mettre la tête sur l'échafaud et à chercher des coupables de, de, de, de cette génération-là. La première tête à mettre sur l'échafaud, ce serait celle de mon père, ce que j'ai pas du tout envie de faire, ça, je l'adore, bien entendu. Sauf qu'ils ont perdu le bon sens paysan, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure. Quand moi je me suis lancé là-dedans, euh, il m'a dit, pas de pesticides, pas de récolte. Et puis il a vu qu'il y avait de la récolte sans pesticides. Et puis quand j'ai eu les reconnaissances officielles de, de l'efficacité de mon modèle, quand il a pu constater de, sa, de, sa, de, sa, de ses propres yeux l'efficacité de mon modèle. Un jour, on était ensemble dans le TGV, je revenais du salon de l'agriculture, j'avais reçu le trophée national de l'agriculture durable par le ministre de l'agriculture. Il me dit, ta réussite est violente. Ta réussite est violente. Parce que moi, j'étais agriculteur pendant 50 ans, tu nous montres des évidences, et on s'est laissé bercer euh, par euh, un discours parallèle euh, où on, a, euh, on, a, on est passé à côté, à côté de ces belles évidences. C'est d'ailleurs en ça où ce sujet euh, s'apparente à un grand scandale sanitaire euh, majeur, parce qu'il y a un mensonge comme les autres scandales qu'il y a eu, comme le tabac, comme le sang contaminé, comme l'amiante. Il y a des gens qui savaient, qui n'ont pas tout dit au nom du, du profit. Moi j'ai perdu des amis d'enfance, hein, qui étaient comme moi agriculteurs, euh... Il y a surtout mon copain Yannick que j'avais aidé à faire reconnaître malade professionnel. Et, et quand euh, il est décédé, forcément, comme c'était le premier malade reconnu euh, malade professionnel qui décède, il y a eu quand même euh, une, une couverture médiatique assez importante. Et la presse agricole faisait des doubles pages en disant Yannick Chenet est mort parce qu'il ne savait pas lire les étiquettes des bidons de pesticides qu'il utilisait. La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, qui faisait un double page pour dire mais si Yannick Chenet est mort, c'est que... C'est qu'il n'a pas su, su lire les étiquettes sur les bidons. Ces produits sont autorisés, ces produits sont sans danger. Ces produits sont homologués par les autorités sanitaires officielles. Et c'est pas facile. Et moi, en ce moment, je suis dans l'œil du cyclone et c'est vraiment pas facile. Pourquoi dans l'œil du cyclone Parce que je subis des pressions terribles. De la part de De la part des lobbies. On m'a tiré dessus deux fois. Euh, on vient euh, dégrader euh, mes productions sur ma ferme. Oui, ouais, ouais. oui. Tout ce qui est mis dans le film, on n'en a pas parlé tout à l'heure d'ailleurs, mais tout, tout, tout est réel. Hein. Ce sont des choses qu'on m'a racontées, ce sont des témoignages. C'est pour ça que je me dis, quelle belle fiction, elle parle tellement bien de, de, la, de la réalité. Oui, ouais, il faut que les, les gens sachent ça. Souvent, c'est revenu nous dans les débats, de, quand on a présenté le film, de, on, a, on a tous perdu un gros point quand on est repassé au bio, qu'on a appelé ça bio. En fait, on devrait appeler ça nourriture. Et le reste, on devrait appeler ça nourriture ça, ça, ça avec pesticides. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'agriculture qu'on devrait identifier avec un grand AC, c'est l'agriculture chimique. Ouais, exactement. Et ouais. l'agriculture biologique devrait être la règle et là, on a pris du retard parce que c'est devenu un truc de bobo, presque, le bio, et, et c'est devenu et, très cher. Et, et, et, et, et, et, et, et les opposants cherchent à cantonner l'agriculture biologique dans un marché de niche, mmh, mmh. alors que c'est tout le contraire, il faut que ce soit l'agriculture la, mmh. de masse. Mmh. L'autre devrait, ne devrait être que confidentiel. Mmh. Merci en tout cas d'être venu ce soir, d'avoir répondu à notre invitation.